Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation du 80e congrès de l'ACFAS que j'ai intitulé Le rôle de la coa des 1 dans la formation hépatique des lipoprotéines de très basse densité. Alors, rassurez-vous, je sais que ça peut faire peur autant de termes barbares, mais je vais tout au long de mon introduction justement vous décrire chacun d'eux, à commencer par ce qu'est une lipoprotéine et plus spécifiquement celle de très basse densité. Ensuite, je parlerai de leur formation par les cellules du foie, qu'on appelle aussi les cellules hépatiques. Et je terminerai par des mécanismes moléculaires associés à l'enzyme stéroïl coadésaturase 1, mais dont je voudrais vous épargner le nom complet à chaque fois, et qu'on appellera plutôt SCD1. Alors justement, les lipoprotéines, pour faire simplement, c'est un mélange d'huile dans de l'eau. Et ce mélange, il se fait sous la forme de petites vésicules sphériques, Bien sûr, lorsque vous mélangez l'huile dans l'eau, ça ne se fait pas naturellement. Et lorsque vous faites une vinaigrette, eh bien, vous ajoutez de la moutarde. Parce en fait, la moutarde possède des molécules qui ont une partie avec une forte affinité pour l'eau et une partie avec une forte affinité pour l'huile. Et cette molécule dans les lipoprotéines, c'est le phospholipide. Le phospholipide a une tête ici représentée en jaune qui est dit hydrophile, donc qui aime l'eau et qui s'oriente du côté du milieu à queue, donc composé essentiellement d'eau. Puis il y a deux chaînes de carbone sur ce phospholipide qu'on appelle des acides gras. Et ces acides gras sont dits lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment les lipides. Lipides, c'est le terme pour parler plutôt de d'huile ou de gras. Et à l'intérieur de, de, de dans le cœur de ces lipoprotéines, les lipides, ça va être majoritairement du cholestérol et des triglycérides. Alors justement, maintenant que vous savez un peu quelles têtes ont les lipoprotéines, je vais aborder plus spécifiquement le système de transport du cholestérol et du triglycérides par les lipoprotéines. Donc disons que tout commence par le fait que vous mangez une poutine. Bien grâce, les lipides justement de cette poutine-là sont digérés par l'intestin et vont passer la membrane des cellules de l'intestin. Une fois dans les cellules, ils vont être réassemblés en lipoprotéines. Et les lipoprotéines des cellules de l'intestin, on les appelle les chilomicrons. Ces chilomicrons sont sécrétés dans la circulation sanguine et leur contenu est capté majoritairement par les cellules de, euh, du foie, les fameuses cellules hépatiques. Ces cellules hépatiques sont capables de processer les, euh, les lipides, c'est-à-dire qu'ils peuvent transformer les lipides qui viennent de l'alimentation, qui sont absorbés, en d'autres types de lipides en fonction des besoins de l'organisme. Une fois que ces lipides ont été processés, ils sont réassemblés en de nouvelles lipoprotéines et sécrétés dans la circulation sanguine. Et ces lipoprotéines, on les appelle les lipoprotéines de très basse densité, ou VLDL. Donc les VLDL parcourent la circulation sanguine et libèrent leur contenu euh, lipidique pour les autres organes du corps. Bien sûr, ces petites vésicules, elles ne disparaissent pas de la circulation pour autant. Elles reviennent au niveau du foie sous la forme de lipoprotéines de basse densité, qu'on appelle LDL. Et ces LDL, elles, elles vont vraiment être mangées, recaptées par les cellules du foie et recyclées. Ensuite, il y a une dernière lipoprotéine qu'on appelle la lipoprotéine de haute densité ou HDL. Ces HDL, ils sont sécrétés, mais euh, avec un contenu pauvre en lipides dans la circulation sanguine, pour pouvoir capter surtout en fait, le cholestérol des autres organes du corps et le ramener aux cellules du foie, car en fait seul le foie est capable de dégrader euh, le cholestérol sous la forme de sels biliaires qui sont ensuite excrétés par, euh, dans l'intestin. Ensuite, chacune de ces euh, petites vésicules de lipoprotéines peut être identifiée par une protéine. Et, euh, la protéine donc, est à la surface, et permet d'identifier comme un peu une étiquette, en quelque sorte, qui va attribuer un rôle un, un rôle à la lipoprotéine. Ce qui pose problème avec les lipoprotéines, et en fait surtout avec les LDL, c'est qu'elles peuvent s'infiltrer dans la paroi des artères, et lorsqu'elles s'accumulent en suffisamment grand nombre, elles peuvent déclencher le recrutement des macrophages qui sont en fait euh, un type de cellules immunitaires qui jouent un rôle d'éboueur, on va dire. Ces macrophages s'infiltrent eux-mêmes dans les parois des artères pour essayer de euh, manger les LDL et les débarrasser de la paroi. Mais lorsqu'ils deviennent, lorsque les macrophages deviennent trop gros, en mangeant trop de LDL, ils deviennent des cellules spumeuses et euh, ne peuvent eux-mêmes pas quitter la circulation et s'accumulent ce qui finit par bloquer le, de plus en plus le passage du sang. Bien sûr, ce phénomène d'accumulation, et pour en arriver comme sur le schéma droit, le de droite, euh, ça peut prendre 10 à 20 ans, mais euh, l'accumulation elle est, elle est constante et on ne peut pas vraiment faire sortir les cellules spumeuses de, des parois des artères. Donc plutôt, on prend en charge finalement, ce problème d'accumulation et mieux on restera euh, longtemps en vie. C'est d'autant plus dangereux cette accumulation car la petite paroi épithéliale, ici en mauve, lorsqu'il y a trop de, de, de accumulation, trop de pression, elle peut rompre. Et lorsque justement la paroi épithéliale des artères rompt, euh, il, y a une, il y a le déclenchement d'une du, euh, coagulation qui se fait. La coagulation, c'est l'agrégation des éléments du sang, comme les globules rouges, globules rangs et plaquettes, euh, dans un espèce de maillage de, de fibrine. Sauf qu'au lieu de juguler, cette fois, une hémorragie, en fait, ils vont amplifier le, le blocage du sang. Et c'est d'autant plus dangereux, en fait, que ce clou plaquetaire, comme on dit, donc cette agrégation, elle peut se détacher de la paroi. Et euh, une fois dans la circulation, comme vous voyez, la circulation artérielle, elle se ramifie en de plus en plus petits capillaires. Donc cet agrégat, en fait, il peut aller boucher les capillaires plus loin, qui sont petits, et en fonction de là où le bouchon se fait, soit vous allez avoir d'autres ramifications qui peuvent compenser et continuer à irriguer, on imagine, l'organe qui est après en aval de la circulation. Mais des fois, euh, c'est un embranchement, et ça va bloquer euh, littéralement l'irrigation en fait, d'une partie d'un organe. Euh, organe qui peut parfois être très sensible à, à l'irrigation. Par exemple, le cœur a besoin d'être constamment oxygéné. Et si on bloque une partie de l'irrigation du cœur, il va assez ra rapidement s'arrêter, et c'est là qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc, du fait de ces maladies, de, cette, de, de, de la, le risque de faire des accidents justement vasculaires, du fait de l'accumulation de ces lipides, les études se sont concentrées sur les conditions et les traitements avec différents médicaments qui peuvent diminuer la quantité de LDL, ça c'est le cas des statines, euh, dans la circulation, mais aussi également augmenter la quantité de HDL. Parce qu'en fait, euh, de manière c'est paradoxal, les HDL, elles, euh, échappent à ce processus d'accumulation de, de, dans les artères. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez entendu parler euh, des HDL comme le bon cholestérol. Puisque le, le bon cholestérol, c'est celui qui est associé au HDL. Et en fait, le mauvais cholestérol, c'est celui qui est associé ou transporté par les LDL. Maintenant, une autre partie qui est peut-être moins étudiée et à laquelle, moi, je m'intéresse, c'est la formation des VLDL par les cellules du foie. En imaginant qu'en limitant la, la formation des VLDL, eh ben, in fine, on euh, limite la quantité de LDL dans la circulation sanguine. Alors Pour ça, on utilise des cellules de foie en culture qui sont donc isolées du système. Et Ces cellules euh, sont cultivées dans des petites flasques ou des boîtes de pétriques. Et le fait de les isoler donc, du reste du système du corps permet de regarder spécifiquement les mécanismes moléculaires associés à la formation des VLDL. Et justement, donc, avec ces cellules en culture, on va aller euh, colorer différents éléments. Donc, par exemple, ici en rouge, j'ai coloré euh, le noyau des cellules qui contient l'ADN. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'ADN. Et chaque cellule a, en, en théorie, un noyau. Donc, on peut voir le nombre de cellules, on peut compter le nombre de cellules, on peut savoir où elles sont. On peut aussi colorer en vert les gouttelettes lipidiques. Alors, les gouttelettes lipidiques sont assez similaires aux lipoprotéines, sauf qu'elles possèdent différentes protéines à leur surface et en fait, elles sont considérées comme le système de stockage des lipides à l'intérieur des cellules. et On peut imaginer qu'une de ces gouttelettes lipidiques-là peut s'associer par exemple à la polypoprotéine baissant, Souvenez-vous, c'est une des étiquettes qui se trouve à la surface des VLDL. Et ensuite, cette gouttelette lipidique associée à la peau B, elle est sécrétée dans le sang, sécrétée en dehors de la cellule, et ça devient donc une VLDL. Ensuite, il y a un troisième élément qu'on a coloré, et qui est assez important, qu'on appelle le réticulum. Le réticulum, en fait, c'est le lieu de formation des gouttelettes lipidiques qui peuvent devenir donc des VLDL. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'intéresse aussi à ce qui se passe, au mécanisme moléculaire qui se passe à l'intérieur du réticulum. Puisque c'est de là finalement que vont partir le devenir des vésicules de lipides dans le foie. Donc justement, ce réticulum en fait est tout un réseau de tubes qui sont formés par une bicouche lipidique, une bicouche phospholipidique, donc les mêmes types de phospholipides qui sont à la surface des lipoprotéines, mais cette fois, il y a une double couche qui, fait, qui crée en fait un environnement lipophile à l'intérieur de la bicouche, séparant un milieu hydrophile, en fait deux milieux hydrophiles, donc un milieu qui va devenir un milieu interne, la lumière du réticulum, et un milieu externe, le cytoplasme, qui est le milieu interne des cellules. Donc justement, en fait, les gouttes lipidiques émergent, elles bourgeonnent comme ça du réticulum endoplasmique. Et. La, on peut avoir l'association de, euh, de la peau B avec les gouttelettes lipidiques. Ensuite, il y a une enzyme, souvenez-vous, dans le titre, cette fameuse enzyme SCD1 qui m'intéresse parce qu'en fait, elle est capable de transformer euh, les acides gras saturés. Euh, par exemple, les acides gras saturés sont associés souvent, on les retrouve notamment dans les gras, comme dans la, les gras de la poutine, par exemple. Et c'est euh, des acides gras qui sont assez rigides et qui sont associés justement à du mauvais gras. Eh bien, l'enzyme scd 1 elle permet de les transformer en acides gras monoinsaturés, euh, qu'on retrouve beaucoup justement dans l'huile d'olive et qui est associé, donc c'est des acides gras plus fluides qui sont souvent associés à du bon gras. Eh bien, cette transformation-là, ce changement de propriété de, de l'acide gras, elle permet euh, de favoriser la formation des, des gouttelettes lipidiques, et du moins, c'est notre hypothèse, elle permettrait de mieux associer la peau baissant au bout lipidique et in fine, la formation des VLDL. Donc justement, on est allé colorer dans les cellules la peau baissant et SCD1 et on a remarqué qu'elles se, se situaient souvent au même endroit dans la cellule, ce qui nous permet de suggérer qu'elles peuvent collaborer ensemble. Et justement, on est allé aussi quantifier le, donc la quantité d'APOB dans les cellules et à l'extérieur des cellules, donc la quantité d'APOB sécrétée. Et on a mis dans le milieu de culture des, des cellules, on a euh, utilisé le, le substrat justement de l'enzyme SCD1, donc on a rajouté un acide gras saturé qui est une chaîne de 18 carbone, donc à zéro dans saturation, et avec euh, cet acide gras saturé dans le milieu de culture, on arrive à augmenter, on remarque en fait que la quantité d'APOB dans les cellules et la quantité d'APOB sécrétée par les cellules est plus importante. Par contre, lorsque l'on garde cet acide gras saturé dans le milieu de culture, mais qu'en même temps, on bloque l'activité de l'enzyme SCD1, donc on bloque la transformation de l'acide gras saturé qu'on met dans le milieu de culture en acide gras et eh bien cette fois-ci, on réduit la quantité d'APOB dans les cellules et on réduit aussi la quantité d'APOB sécrétée. Et donc, en fait, ça, ça confirme finalement ce qu'on suggérait, que le SCD1 pourrait favoriser la formation des VLDL en jouant sur les quantités d'APOB à l'intérieur des cellules. Surtout à l'intérieur des cellules, parce que si on diminue la quantité d'APOB à l'intérieur des cellules, nécessairement, on va réduire leur sécrétion. Donc, on pense surtout que ça se fait vraiment à l'intérieur des cellules, au niveau du réticulum, que ça se fait. Donc, si je reprends mon schéma, finalement, en inhibant dans le foie l'activité de SCD1, on pourrait réduire la quantité de VLDL dans la circulation et donc réduire la quantité de LDL qui pose problème. Bien sûr, il faudrait vérifier ça chez les animaux et chez l'humain, car pour l'instant, euh, tous nos résultats ont été faits sur des, des, cultures, des cultures de cellules isolées. Donc, merci de votre attention et merci euh, à la CRAS de m'avoir permis de présenter mes recherches et je vous souhaite finalement une excellente journée.